Alléluia, alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Bonsoir, bien-aimés du Seigneur. Bonsoir, bonsoir. C'est encore une joie immense de se retrouver ensemble à notre culte du soir à l'école de la Sagesse. Vous êtes connectés à la Nouvelle Jérusalem, à Londen, Église de Dieu en Belgique. Je suis le pasteur Patrick Eka, et New Jerusalem, London. Soyez infiniment bénis, infiniment bénis, infiniment bénis. Est-ce que nous pouvons recommander ce culte entre les mains de notre Seigneur et Maître? Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Prier ensemble, Oh Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi encore ce soir, ô oh Dieu. Nous avons besoin de toi ce soir, nous avons besoin. Un toucher spécial de ta part. Nous avons besoin de toi, précieux Saint-Esprit. Une fraîche rosée, une huile fraîche, ô oh Dieu. Une huile fraîche, ô oh Dieu. Une huile fraîche qui ne tarit jamais, ô oh Dieu. Une huile fraîche, précieux Saint-Esprit. Une huile fraîche qui vient de toi, Seigneur. Une huile fraîche qui vient de toi, Seigneur. Une huile fraîche qui vient de toi, ô oh Dieu. Nous avons besoin de cela, besoin de cela, ô oh Dieu. Une huile fraîche, une huile fraîche, une huile fraîche, une huile fraîche, ô oh Dieu des armées. Nous avons besoin de cette huile sacrée. Nous avons besoin de ta sainte et glorieuse présence, Esprit de Dieu. Nous dépendons de toi seul et de personne d'autre que toi, Seigneur. Nous nous abandonnons entre tes mains saintes, ô oh Dieu de toute éternité, Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu d'abondance et de joie. Seigneur, nous nous réunissons ensemble, ô oh Dieu, comme un corps devant ta majestueuse présence, ô oh Père. Nos âmes soupirent après toi, nos âmes soupirent après toi, Seigneur. Nos âmes s'attendent à toi, une visitation divine. Nos âmes sont dans l'expectative ce soir de ce que tu vas faire au milieu de nous, Seigneur. Ô oh Père, sois béni de façon présentielle et connecté ô oh Dieu. Sois béni pour ce que tu fais, toi le garant de nos vies, Seigneur. Tu es le garant de nos vies, tu es le garant de nos vies, tu es le garant de nos vies, Seigneur. Tu es le garant de nos vies, tu es le garant de nos vies, tu es le garant de nos vies, tu de nos vies. précieux Saint-Esprit. Tu es le garant de nos vies, Tu es le roi de la Tu es le garant de nos vies. Seigneur, tu es le garant de nos vies. Tu es le garant de nos vies, Seigneur. Nous nous abandonnons entre tes mains saintes, tes mains redoutables, Seigneur. Merci de nous visiter encore ce soir. Merci de nous faire du bien ce soir. Au-delà de ce que nous, nous pouvons imaginer, penser, oh au Dieu. Au-delà de tout ce qui a été planifié, précieux. Récatosanté, mare rebaïcaria, reba sata Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de l'agneau de Dieu. Merci pour le sang de Jésus. Merci, Rebosata Goria. Bien-aimés, invoquant le sang de l'agneau de Dieu. Rebo sike te Merci pour le sang de Jésus. Reba coro do Merci pour le sang de l'agneau de Dieu. Reba sete coria. Reba papapa. Rebo sata coria. Rebo dosita rebo Rebaba baba, coro do sita reba Ma te coro J'invoque le sang de Jésus. coria. Au milieu de nous, j'invoque le sang de Jésus. De façon présentielle et connectée, j'invoque le sang de l'agneau de Dieu. Face aux œuvres des ténèbres, face aux œuvres du diable, j'invoque le sang de Jésus. Le sang de l'agneau de Dieu. Le sang précieux de Jésus. Rebocete koria. Mata contre les œuvres des ténèbres, de l'occultisme, de la magie, de la sorcellerie, j'invoque le sang de Jésus, le sang de l'agneau de Dieu. Mecaro do baikaria Rebosata kere barashina Mal kere do sitara barashina Rebassata koria Rima no barashika Koramana setere barashina Mal kere do sitara barashina Rebaba papa baika Rebasata koria Le sang de Jésus, le sang de l'agneau de Dieu Rebassi kete rebosita le sang de Jésus, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu. Santa Koria, Maradoshi Kerebaracoria, Rebosata, Miracoro dositara barashina, mai kere dosete koria, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, Reba Santa Shika. Satan, le sang de Jésus agit contre toi. Satan, le sang de Jésus témoigne contre toi. Satan, le sang de Jésus parle contre toi. Satan, le sang de Jésus s'élève contre toi. Le sang de l'agneau de Dieu. Le sang de Jésus s'élève contre toi. Le sang de Jésus parle contre toi. Le sang de Jésus témoigne contre toi. Le sang de l'agneau de Dieu. Je ne suis pas la Reba, ba, ba, ba,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 ente korodo le sang le sang le sang le sang de l'agneau de Dieu le sang de l'agneau de Dieu rebasiketereboshika koramana siterabarakaria ri pa pa pa ba maradosita me querido shikarabara oh merci seigneur merci seigneur merci seigneur merci pour la puissance de ton sang précieux rebasiketereboshika Oh merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour la puissance du sang de l'Agneau de Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Oh Seigneur merci, oh Seigneur merci, merci pour la vie. Merci pour le don de la vie. Merci parce que tu nous guéris de toute maladie. Merci parce que tu restaures nos santé, tu restaures nos forces, oh Dieu. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, infiniment reconnaissants, Seigneur, parce que jour après jour, tu renouvelles nos forces, oh Dieu. Tu renouvelles nos forces. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que fais-je sens toi? Chaque jour, à chaque heure, ô oh, Jésus soir de toi viens yeah. toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de Say. <laughs> exalté. Tu es digne d'être célébré. Toi, le rocher de tous les âges. Toi, le Dieu merveilleux. Toi, le Dieu puissant. Toi, le Dieu qui nous veut du bien au-delà de toutes mesures. Au-delà de ce que nous pouvons imaginer, au-delà de ce que nous pouvons penser, au-delà de ce que nous pouvons espérer, tu es notre bon berger, le bouclier de nos âmes et de nos vies. Oh Seigneur, nous venons à toi, nous venons devant toi tel que nous sommes, ô oh Dieu. Tel que nous sommes, nous venons devant toi, ô oh Dieu. Et notre joie est immense, Seigneur. Oh notre joie est immense, Seigneur. Notre joie est immense, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous, oh Dieu. Notre joie est immense, Seigneur de gloire. Oh, notre joie est immense, Seigneur, parce que tu es réellement un Dieu compatissant. Notre joie est immense d'être dans ta maison ce soir afin de célébrer le nom merveilleux, le nom puissant, le nom juste, le nom glorieux. Oh, Seigneur de gloire, oh, Seigneur de gloire. Pas ce qu'elle veut, je ne rien. Tous mes soucis Mon sauveur les a pris de notre Seigneur. Seigneur Jésus, nous t'abandonnons nos vies, nous t'abandonnons nos corps, nous t'abandonnons nos âmes, oh Dieu, nous t'abandonnons nos pensées, nous t'abandonnons nos, nos projets, Seigneur, nos rêves, nos rêves, même les plus extrêmes, oh Dieu, même le plus fou selon les hommes, nous te les abandonnons, oh Dieu, car nous savons que tu nous as dit, Oh, rien n'est impossible à ah, celui qui croit, C'est lui qui a la foi, la foi en toi, oh Dieu, tu assures les lendemains meilleurs, tu assures le succès, tu assures la stabilité, tu assures la paix, la sérénité, C'est lui qui met sa confiance en toi, oh Dieu, ne sera point confus, n'aura pas le visage couvert de honte, parce qu'il a mis sa foi... Oh, ta parole sainte et redoutable ô oh Dieu c'est pour ça que nous voulons chanter encore ensemble avec nos bien-aimés nos bien-aimés pour cet immense bonheur alléluia que tu as mis dans mon cœur alléluia je veux te Seigneur alléluia et mon sauveur Allélo Nous reprenons encore pour ce dimanche Pour c'était mon ce bonheur Allélo Où Que tu y as Mis dans mon cœur. encore au Seigneur ce soir. Ô oh Seigneur, nous t'offrons nos vies, ô oh Dieu. Que nos vies soient un parfum d'agréable odeur pour toi, Seigneur. Que nos vies puissent refléter ta gloire, refléter pleinement ta volonté, ô oh Dieu. Que chaque domaine de nos vies, Seigneur, soit le, re le reflet parfait de ta volonté, de tes desseins bienveillants. Ô oh Seigneur, nous bénissons ton Seigneur. nous bénissons ton Seigneur. nous bénissons ta grandeur. Nous ne sommes pas seuls, ô oh Dieu. Tu es avec nous, Seigneur. Nous sommes entourés de myriades et de myriades d'anges, ô oh Dieu. Nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous, ô oh Dieu. Tu es avec nous, Seigneur de gloire. Nous ne sommes pas seuls, ô oh Dieu. Tu es éternellement avec nous. Tu es continuellement avec nous. Tu es là, Seigneur de gloire. Là à chaque occasion, ô oh Dieu. Là à chaque, à chaque moment, ô oh Dieu. Nous ne sommes pas seul, nous sommes avec toi oh Dieu, et tu es avec nous Seigneur, tu es avec nous Seigneur, tu es avec nous Seigneur, tu es avec nous Seigneur tu es, avec nous, Seigneur. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous Tu es là, tu es là, au cœur de nous, Jésus, tu es là, et c'est toi. Seigneur. Oh Seigneur, merci parce que tu es saint. Merci, tu es saint, Seigneur. Jésus est parmi nous aujourd'hui, maintenant, par sa présence. the tu étais, tu seras jamais le roi glorieux assis sur son trône c'est le seigneur. oh seigneur o rekoto s'te keria mare dosite le baika mere kero dosite le baikara dasia tu es Saint Seigneur, tu es Saint Seigneur, dans l'assemblée des tes rachetés, tu es Saint, au milieu de nous tu es Saint, dans ton église tu es Saint, au milieu de ton peuple tu es Saint Seigneur, nous élevons ta présence, nous sanctifions ta présence, au oh, nom puissant et glorieux de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bonsoir à tout le monde. Vous qui êtes en présentiel et connectés, nous allons passer quelques minutes dans la parole de Dieu et continuer encore pendant quelques temps dans la prière si cela nous est permis. Amen. Nous allons prendre notre confession de voix 1-3. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ.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 Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, en la communion des saints, en la rémission des péchés, en la résurrection du corps et en la vie éternelle. Amen, Amen, Amen. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à vous, vous êtes à la Nouvelle-Jérusalem à Londres, Église de Dieu en Belgique. Et New Jerusalem, Londres, Gerd van in Belgique. Et je suis le pasteur. Patrick Gayaka, c'est une joie de se retrouver ensemble avec vous malgré, euh, malgré les aléas de la vie, malgré des circonstances qui peuvent être difficiles pour les uns, et les autres, des ennuis de santé, des ennuis euh, d'ordre matériel, affectif ou autre, Mais c'est bien de nous retrouver ensemble. Et justement, à cause de toutes les turpitudes de la vie, de toutes les turbulences de la vie de toutes les, les, les tempêtes qui peuvent arriver dans nos vies euh, d'un jour ou au l'autre, d'une façon ou d'une autre, et qui peuvent fois se succéder à un rythme effréné. Nous avons une parole d'espérance, ce soir, que le Seigneur a déposée dans nos cœurs. Si nous pouvons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, 1 Samuel 2 Samuel, 1 Samuel, chapitre 30. 1 Samuel chapitre 30, 1 Samuel chapitre 30, 1 Samuel chapitre 30, 1 Samuel chapitre 30, nous allons lire à partir du premier verset jusqu'à la fin, 1 Samuel chapitre 30, 1 Samuel chapitre 30, 1 Samuel chapitre 30, Alors, je le lis ensemble. 1 Samuel, chapitre 30, c'est dans le livre ensemble. Ensemble. Nous allons le lire ensemble. Mais avant de lire 1 Samuel chapitre 30, nous allons lire rapidement 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. 2 Corinthiens 2, 11. La Bible dit ceci. Nous pouvons même commencer à partir du verset 10. Mais à qui vous faites grâce, moi aussi je fais grâce. Et pour ma part, c'est dont je fais grâce. Si je fais grâce de quoi que ce soit, c'est à cause de vous, en présence du Christ, pour ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses dessins. Car nous n'ignorons pas ses dessins. L'apôtre Paul ici nous dit que Satan a des dessins. Contre nous. Le mot « dessin » qui est utilisé ici a pour synonyme également « œuvre »,« plan »,« stratégie ». Satan a des plans, des stratégies, des dessins, des programmes contre nous. Individuellement et collectivement en tant que corps de Christ l'Église, Satan a des dessins, des projets, des plans contre nous. C'est pour ça l'apôtre Paul prévient à l'Église de ne pas ignorer cette réalité de l'ennemi. Que nous avons un ennemi qui a des projets, qui a des dessins, qui a des stratégies, qui a des plans contre nos vies. L'Église ne peut pas ignorer cela. Un enfant de Dieu averti, ne peut pas ignorer cela qu'il a un ennemi sur cette terre qui a des dessins qui a des projets qui a des plans qui a des stratégies contre sa vie avant de lire 1 Samuel 30 nous allons, je vais vous raconter une histoire il y avait un, un évangéliste un évangéliste puissant que le Seigneur utilisait dans un pays en Amérique latine un puissant le Seigneur l'utilisait dans des miracles, il gagnait beaucoup d'âmes au Seigneur. Et quelques années après, sa foi a commencé à décliner. Sa foi a commencé à décliner, à décliner, à décliner, jusqu'à ce que du bruyant serviteur qu'il était, il est devenu mou, il est devenu faible et il est entré dans des compromissions pas possibles au point de détruire son ministère et de détruire sa vie. Et un jour, dans une campagne d'évangélisation qu'il qu tenait, il y a une femme qui a eu des manifestations. Et pendant que les démons qui étaient dans cette femme s'est manifestés, il y a un esprit qui a commencé à pointer du doigt cet évangéliste. Et en disant, « Voilà ce que tu es devenu. Nous avons préparé nos attaques contre toi. » depuis plusieurs années. Et cet esprit qui parlait, a commencé à que il y avait un démon en particulier, le même démon là qui parlait, qu'il avait été mandaté auprès de cet homme de Dieu, et il a surveillé cet homme de Dieu pendant six ans. Pendant six ans, il surveillait l'homme de Dieu pendant six ans. Il a analysé cette personne, il a analysé ses faiblesses, il a analysé ses forces, ce qu'il aimait, ce qu'il n'aimait pas, ce qu'il aimait manger, ce qu'il n'aimait pas manger. Il a pris le temps pendant six ans d'analyser cet homme et de le comprendre afin de préparer son attaque. Voyez-vous, quand on dit que l'ennemi a des dessins des plans contre nous, c'est des fois des dessins et des plans qui sont prévus depuis plusieurs années qui sont planifiés. L'ennemi t'étudie, il regarde ta vie de fond en comble pour percevoir tes forces et tes faiblesses et il ne prépare autant marquer une attaque contre toi. La Bible même nous dit cette réalité que lorsque le Seigneur Jésus a été conduit par le Saint-Esprit, après être rempli du même esprit, il a été amené dans le désert pour être tenté par le diable. Et il est sorti de là vainqueur. Et on nous dit que l'ennemi l'a laissé pour revenir en temps opportun, Satan a laissé le Seigneur Jésus opérer sur la terre pendant trois ans et demi jusqu'à ce qu'il revenu par après pour enfin le saisir. Et c'était le temps que le Père avait marqué jusqu'à l'amener à la croix. Et pendant ces trois ans et demi, il a travaillé efficacement pour analyser la personne, pour comprendre la personne et pour chercher tant soit peu des éléments qui pourraient l'amener à chuter. Nous avons un ennemi qui n'est pas bête. C'est un ennemi qui est intelligent. Vous devez noter cela. Satan n'est pas bête, il est intelligent. Les démons ne sont pas bêtes, ils sont intelligents. Même extrêmement intelligents. Ils sont intelligents. Il y a, je crois que c'est dans Ésaïe hein, chapitre euh, euh, Esaïe chapitre 14, je crois. Euh, Ézéchiel 28 si je le retrouve Ézéchiel 28 euh... voilà, Ézéchiel chapitre 28 il y a deux passages dans la Bible qui nous décrivent de façon extraordinaire le caractère de Satan, la nature de Satan c'est Ézéchiel 28 et Ésaïe chapitre 14 Ézéchiel 28 nous dit ceci. La parole du Seigneur me parvint humain dit au chef de Tyr. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ton cœur c'est ton artis. Tu as dit, je suis Dieu, je suis assis parmi le Dieu, au cœur des mers. Pourtant, tu n'es pas divin, mais humain. Tu prends ton propre cœur pour celui d'un Dieu. Tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est obscur pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu as acquis de richesses, tu as acquis de l'or de l'argent dans tes trésors. Par ta grande habileté commerciale, tu as cru ta richesse et à cause de ta richesse, ton cœur s'est enhardi Ton cœur s'est enhardi Voyez-vous, ce passage de Ézéchiel de, de, de 28 parle d'un personnage qu'on appelle le roi de Tyr. Mais derrière le roi de Tyr se cache en réalité Satan le diable. Si nous poursuivons dans Ézéchiel 28, au chapitre, au verset, au verset 12, à partir du verset 12, Ézéchiel 28, à partir du verset 12, il est dit Humain, entends une complète sur le roi de Tyr Tu le diras Ainsi parle le Seigneur Dieu, tu mettais le seau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Mettez bien le point sur le verset 13 et la suite. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, des sardoines, de topas, de diamants, de chrysolites, de nix, des japnes, de lapulazouli, d'escarboucle, d'émeraude des et d'or. Tes tambours et tes fruits étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Voyez, pour le jour où tu fus créé, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. « Je t'avais placé dans la montagne sacrée de Dieu. Tu étais là, tu te promenais au milieu de pierres ardentes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi. » Voyez-vous, la Bible, on peut même continuer encore en lisant le verset 16. « Par l'importance de ton commerce, tu as été rempli de violence, tu as péché. » « Je t'exclue de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, chériment protecteur d'entre les pierres ardentes. Ton cœur s'est enardi à cause de ta beauté. Tu as perverti ta sagesse, par ta splendeur. Je te jette à terre, je te livre en spectacle au roi. Voyez -vous » Voyez-vous, Ézéchiel 28 ici nous décrit le caractère de Satan le diable. « Avant qu'il ne devienne Satan le diable, l'adversaire de l'homme », c'était un chérubin protecteur. Les chérubins dans la hiérarchie, dans la hiérarchie euh, angélique, les chérubins sont des anges qui portent la gloire de Dieu. Là où le Seigneur apparaît, même sur le propitiatoire de l'arche de, de l'alliance, il apparaissait la gloire de Dieu apparaissait entre les deux chérubins. Ce sont les les, les, les les, les assises sur lesquelles la gloire de Dieu apparaît. Et on nous dit que Satan c'était un chérubin protecteur. Et il fut créé. Premier élément important n'est pas oublié que Satan est créé. C'est une créature de Dieu. La créature que Dieu a, a créée s'appelait Lucifer. Quand il a chuté, c'est à ce moment-là qu'il est devenu Satan, le diable l'adversaire de l'homme. Mais au départ c'était un chérubin protecteur aux airs déployés. Aux airs déployés, ça veut dire qu'il avait une importance énorme. Il fut créé. Satan, c'est une créature. Ça veut dire qu'en tant que créature, il est en dessous de Dieu. Il n'est pas égal à Dieu. Il n'est pas au même niveau que Dieu. Il est créé par Dieu. Deuxième élément important nous dit qu'il était aussi plein de beauté. Il n'est pas laid, c'est un être plein de beauté. Ne voyez pas toujours la nodeur en lui. Il est plein de beauté. La Bible même dit toujours par Paul qu'il peut même se transformer en ange de lumière parce qu'il est rempli de beauté. Troisième élément qu'on nous dit ici, il était entouré de pierres précieuses. Il aime les pierres précieuses. Ça veut dire qu'il aime la richesse, il aime la splendeur, il aime la gloire, il aime tout ce qui est élevé. C'est pour ça vous verrez, lorsqu'il est venu tenter le Seigneur Jésus, il lui a montré la gloire du monde et les richesses du monde, et beaucoup de gens qu'il séduit, il leur amène la richesse, il leur amène la renommée, il leur amène l'argent, beaucoup de choses merveilleuses, il leur amène cela pour qu'eux en retour lui vendent leur âme. Et quatrième élément aussi important à nous, dire, en nous dit on nous dit qu'il était rempli de sagesse. Il n'est pas bête, il est sage et intelligent. Et dans son intelligence, il planifie des attaques contre les enfants de Dieu. Il prend le temps de nous scanner, le temps de nous observer, le temps de nous étudier. Il peut mandater même des émissaires qui sont là pour nous étudier, nous épier jusqu'au temps marqué. Et maintenant, l'apôtre Paul nous dit, cet homme, cet adversaire-là, des dessins, des projets des plans contre nous ce n'est pas un adversaire minime, c'est un adversaire des tags qui a des projets et des plans contre nous c'est ce qui est arrivé dans cinquième élément on va s'arrêter là en ce qui me concerne cinquième élément important aussi il passe au travers des hommes pour nous atteindre on lui montre, dans Ézéchiel 28, sous l'apparence du roi de tir. Mais il passe derrière les hommes. Il prend l'apparence des hommes. Il utilise des hommes pour pouvoir nous atteindre. Sixième élément aussi, il aime le commerce. Il aime les affaires. Il aime les tractations commerciales. Tout ce qui a trait à l'argent, tout ce qui a trait... À, à des choses précieuses c'est là qu'il aime contrôler et agir et d'ailleurs il contrôle le système et dans 1 Samuel 30 maintenant le livre de 1 Samuel 30 on voit son action s'est déployée dans la vie de David le roi David 1 Samuel 30, à partir du verset 30, on va lire les versets et le commentaire ira vite. On va lire jusqu'au verset 31. « Le troisième jour, lorsque David arriva à Tiklal avec ses hommes, les Amalécites avaient fait irruption dans le Negev à Tiklal. Ils avaient mis à mal Tiklal et ils avaient mis le feu. Les Amalécites, Dieu a déclaré qu'il y aura guerre perpétuelle. » Entre les Amalécites et entre Amalek et Israël, il y aura une guerre perpétuelle. Entre les Amalécites et le peuple d'Israël, il y aura une guerre perpétuelle. Et derrière Amalek se cache Satan le diable. Derrière Amalek, voyez ici, ce sont les Amalécites qui viennent mettre le feu au camp de David. Verset 2 nous dit, ils avaient capturé les femmes et tous ceux qui étaient petits et grands. Ils n'avaient mis personne à mort, mais ils les avaient emmenés quand ils s'étaient remis en route. David et ses hommes arrivèrent à la ville. Elle était incendiée et leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été emmenés captifs. Alors David et le peuple qui étaient avec lui sanglotèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Les deux femmes de David, Ainoam, la Jisréélite, et Abigail, femme de Nabal, le Carmélite avait été emmené captive. David fut dans une grande détresse car le peuple parlait de le lapider parce que tous étaient amers, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David trouva sa force dans le Seigneur. Notez bien, David trouva sa force dans le Seigneur son Dieu. Face à l'ennemi nous ne pouvons trouver que notre force dans le Seigneur. Notez cette vérité importante. Face à l'ennemi, notre force, nous la trouvons dans le Seigneur. Sans le Seigneur, il est impossible à l'homme de se tenir face à l'ennemi. Sans Jésus dans ta vie, il est impossible de résister au diable. Impossible, tu finiras par adhérer, être de son côté où tu meurs. La Bible continue en disant, au verset 7, « Il dit à Abiatar, fils d'Animelech, le prêtre, « Apporte-moi le faute, je te prie. » Abiatar apporta les fautes à David. David interrogeant le Seigneur, « Si je poursuis cette troupe, la rattraperai-je » Il lui répondit, « Poursuis, tu rattraperas, tu reprendras. » Deuxième vérité importante, face à un ennemi de taille, un ennemi qui n'a pas de scrupule, qui est là, lorsqu'il vient, il vient pour égorger, détruire et tuer. Non seulement il veut attaquer nos corps, mais il veut aussi prendre nos femmes, épouses, nos familles, nos enfants et nos biens comme putains. Il lance, il entre, il vient pour tout détruire, il vient pour tout saccager. Face à un ennemi comme tel, qui n'a pas de scrupules, qui rien ne peut l'arrêter, face à un ennemi comme celui-là, nous avons une première arme importante, c'est Dieu. C'est la force de notre Seigneur. Nous devons être en bon terme, être en communion, être en amitié avec le Seigneur. Avoir Jésus dans sa vie, avoir Jésus dans son cœur, avoir Jésus de son côté pour résister au malin. Deuxième leçon importante, David demanda les faudes pour consulter Dieu. Tout est pris. Tout a été pillé. Face à cela, les gens pleuraient, les gens se lamentaient. Et on commençait même à toiser David, à imputer la responsabilité de cette attaque à David. Mais David ne se laissa pas décourager face aux attaques de l'ennemi. Malgré les ravages que l'ennemi a pu faire, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ne te laisse pas décourager. Ne te laisse pas décourager. Dès lors, le titre de notre prédication du jour, c'est Que faut-il faire quand tout semble perdu? Que faut-il faire quand tout semble perdu? Que faut-il faire quand tout semble perdu? Face à une situation de finitude, à une situation de perdition, de chaos total, David demande au prêtre à Biata de lui apporter les fautes qui est le symbole de la consultation de Dieu, le symbole de la prière. Face à les attaques de l'ennemi, quel que soit le ravage, une première arme importante à utiliser, c'est l'arme de la prière. L'arme de la prière l'arme de la prière, l'arme de la prière, parce que justement, lorsque l'ennemi vient attaquer et détruire, on est découragé, on perd la petite de la prière, on perd le goût de la prière, on perd l'envie de prier, on perd le zèle à la prière, le zèle au jeunes, le zèle à chercher la face de Dieu, parce que l'ennemi sait que si tu te déconnectes de la prière, tu te déconnectes de la maison de Dieu, tu te déconnectes de Dieu, c'est fini pour toi. Il va totalement t'abattre et tu ne pourras pas te relever. David ne regarda pas les gens qui pleuraient. Il ne regarda pas les défaitistes. David sait que c'est Dieu qui est sa force. Alors il lève les yeux vers le Seigneur. C'est le même David qui a dit. D'où me viendra le secours Le secours me viendra. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours Le secours me viendra de l'éternel homme des armées qui a fait le ciel et la terre. David demande à Biata, amène-moi les fautes. Et David va en prière. Il s'enferme seul. Par moment, nous devons avoir l'habitude de s'enfermer aussi seul, seul à seul avec Dieu. Chercher la face de Dieu, seul à seul avec son Seigneur. Et il pose une question à Dieu. Il pose une question précise à Dieu. Verset 8, David interrogea le Seigneur, si je poursuis cette troupe, la rattraperai-je voyez, face à une situation comme celle-ci, la prière doit être précise. On est tombé sur une position. Je suis sûr, autant d'heures cela a pris, David ne répétait que la même phrase. « Devrais-je le de poursuivre »« Devrais-je le de poursuivre » Qu'est-ce que tu dis Face à des situations, de fois il n'est pas nécessaire de multiplier beaucoup de paroles, mais de rester focalisé sur une seule chose précise. Ici, il s'agissait de poursuivre ou pas. David interroge Dieu. «« je poursuivre les Amalécites ?» Et la Bible nous dit que Dieu finalement lui répondit. Le verset dit toujours, il répondit, poursuis, et tu rattraperas, et tu reprendras. Alléluia Poursuis, et tu rattraperas, et tu reprendras. C'est le message que le Seigneur me demande de te donner ce soir. Face au ravage de l'ennemi, face à tout ce qui semble perdu, fini, Dieu te dit, poursuis, tu rattraperas, et tu reprendras. Poursuis, tu rattraperas tu reprendras. Poursuis, tu rattraperas et tu reprendras. Autrement dit, Dieu venir à David, relève-toi de la poussière. Ne te laisse pas décourager. Ce qui semble être perdu n'est pas en réalité perdu. Ce qui semble être fini n'est pas en réalité fini. Moi, je vois le lendemain « Toi tu vois le présent, mais je t'amène à la montagne. Tu es venu à ma montagne, je t'amène et te donne ma vision. Comment moi je vois les choses J'ai une vision tridimensionnelle, la vision du passé, la vision du présent et la vision de l'avenir. Le présent est certes chaotique, mais je vois l'avenir. Je vois que si tu poursuis dans le présent, tu vas rattraper dans le futur et tu vas reprendre. » Lorsque tout semble fini, tout n'a plus lieu de croire, va dans la prière, entre dans le lieu secret, va dans la montagne de l'éternel et il va te lever à son niveau et te donner une vision tridimensionnelle, une vision en 3D qui couvre ton passé, ton présent et ton avenir. Il y a de l'espérance en cherchant Dieu. Le verset 9 David se mis en marche, fort des paroles qu'il a reçues du Seigneur. Il a eu la parole Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu Lorsque tu reçois une parole de Dieu Une promesse Sois prompte. David se dit je ne traîne plus Il se lève directement Il poursuit Lorsque Dieu t'a parlé Pourquoi traînes-tu encore Quand tu as encore besoin d'entendre pour agir Dieu t'a dit c'est le moment Va, fais, vas-y, lève-toi et fais Agis promptement David se mit en marche, verset 9. Lui et les 600 hommes qui étaient avec lui, ils arrivèrent à l'un des où s'étaient arrêtés, ceux qui étaient restés en arrière. Voyez, autre leçon importante David va seul devant Dieu. Il reçoit la parole, mais pour attaquer, il ne va pas seul. Il s'entoure de 600 hommes. Cherche à de voir des partenaires, des associés dans la prière. Nous ne cessons, ces derniers temps, nous parlons de l'association. Cherche à avoir des bons associés, des bons partenaires, des personnes que le Seigneur mettra à tes côtés. Mauvais, il y avait 600 hommes. Et il pensait la même chose. Dieu a dit il y a 6000 qui n'ont pas fléchi chez nous devant Bâle. Il y a des fidèles, il y a un reste fidèle, tu le trouveras. David prend avec lui 600 hommes. 600 hommes, une équipe. Et verset 10 dit David mena la poursuite avec 400 hommes. Deux ans s'arrêtèrent trop fatigués pour passer le béhors. Dans ces troupes, il y a des compagnons qui seront avec toi, des compagnons d'un temps. Des compagnons d'un temps. Lorsque leur temps sera accompli, seront fatigués, ils vont peut-être s'asseoir et retourner en arrière. Mais Dieu fera toujours que tu aies quelques-uns ou plusieurs qui vont t'accompagner dans la deuxième étape. 200 s'arrête, 410, nous allons poursuivre avec toi. Avec 400 hommes, il poursuit. Le verset 11, il trouva dans la campagne un Égyptien qu'il conduisit à David. Ils lui donnèrent à manger, à boire. Ils lui donnèrent du gâteau de figues sèches et deux gâteaux de, gâteau de raisins secs. Quand il mangeait son souffle du raisin, il n'avait ni mangé ni bu depuis trois jours et trois nuits. David lui dit... « À qui es-tu Et d'où es-tu » répondu. « Je suis un jeune Égyptien, esclave d'un Amalécite. Il y a trois jours, mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une incursion dans le Negev, des Kéretites, le territoire de Judas, le Negev de Caleb, et nous avons mis le feu à Tiklag. David lui dit, « Veux-tu me conduire vers cette troupe ?» Il répondit, « Jure-moi par Dieu que tu ne me feras pas mourir et que tu ne me pas, mon maître, je te conduirai vers cette troupe. » aimé, dans cette poursuite, mon ami, il faut savoir discerner ses alliés. Derrière un cet égyptien, un cet égyptien païen qu'on peut qualifier rempli de démons, toutes sont des mauvaises choses, mais c'était l'allié de circonstances que Dieu avait préparé pour conduire David à ouvrir une brèche. Dans ce chemin de la poursuite et du succès envisagé, sache discerner les alliés. Ils peuvent venir dans une apparence moche, dans une apparence détestable. Tu peux avoir des a priori sur eux, mais fais attention au risque de chasser un allié de circonstance, au risque de chasser la main tendue du Seigneur. Parce que Dieu peut opérer tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous ne prêtons pas attention. David qui était en présence de Dieu, que Dieu a amené dans les auteurs pour voir l'invisible. Lorsque les gens ont vu cet égyptien, il y a peut-être d'autres qui pouvaient le négliger. Mais David se rapprochait de ce genre d'esclaves et lui a posé la question, « D'où es-tu D'où viens-tu Sache discerner. » Sache discerner les alliés des circonstances, ceux qui vont te conduire là où tu dois récupérer le butin, là où tu dois récupérer ce que l'ennemi t'a volé, là où tu dois récupérer ce que l'ennemi a pris. Sans se discerner les alliés des circonstances. Sans se discerner les alliés des circonstances. C'est des hommes, c'est des hommes, ne néglige personne, ne néglige personne. N'ayez pas de conflit avec les gens, ne cherche pas de conflit querelle avec les gens, sois bien avec tout le monde, parce que tu ne sais jamais, tu ne sais jamais, tu ne sais jamais. Le verset 16 nous dit, il le conduisit donc. Les Amalécites s'étaient installés dans tout le pays. manger buvant, faisant la fête à cause de tout le, le putain qu'ils avaient pris dans le pays de Philistère et dans le pays de Judas. David le battit depuis l'aube jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa excepté 400 jeunes gens qui montèrent sur le chameau et s'enfuirent. David, conduit par l'Égyptien, voit les Amalécites, et David les attaque. Mais ici, il ne les attaque pas à n'importe quel moment. Une grande leçon encore ici. David attaque les Amalécites pendant qu'ils étaient en train de se divertir. Ça veut dire que pendant qu'ils ont baissé la garde, c'est à ce moment-là que David saisit. Homme de guerre étant, il a discerné que c'est le moment maintenant d'attaquer parce que la garde est descendue. On n'attaque pas l'adversaire n'importe quand, ni n'importe que, ni n'importe comment. À chaque type d'adversaire correspond une stratégie, correspond une tactique et Dieu par son esprit doit te révéler quelle tactique envisager, qu'est-ce qu'il faut faire face à cet adversaire, quand faut-il agir et quand ne faut-il pas agir David attend le moment où ils sont en train de se divertir des putains qu'ils ont ramassés chez les Philistins et chez les Judéas. David dit, c'est maintenant qu'il faut les attaquer parce qu'ils n'ont plus d'armes, parce que tout est par terre. C'est maintenant qu'il faut attaquer. Lorsque Dieu t'ouvre une brèche, c'est à ce moment-là que tu dois entrer pour attaquer. Et à chaque moment de prière collective, c'est un moment où Dieu nous ouvre une brèche. Pour attaquer, pour arracher, pour reprendre, pour rattraper. Attaquer, reprendre, rattraper. Le verset 18 nous dit David reprit tout ce que les Amalécites avaient pris. Ainsi David reprit ses deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune partie du butin, ni rien de ce qu'on qu leur avait pris. David ramena tout. David a pris tout le petit bétail, le beau bétail, ceux qui conduisaient ses troupeaux et marchaient à leur tête et disaient « C'est le butin de David, c'est le butin de David, c'est le butin de David. » Voyez ici, David attaque lorsque l'ennemi est distrait et David également, lorsqu'il attaque l'ennemi, il n'arrête pas tant que l'ennemi n'est pas à terre. Tant que l'ennemi n'est pas à terre, il n'arrête pas. Parce qu'il sait que une opportunité à l'image d'une fenêtre ne s'ouvre qu'occasionnellement. Lorsque Dieu te donne l'opportunité d'agir, agis, va jusqu'au bout. Lorsque Dieu te donne l'avantage, va jusqu'au bout. Recueille le maximum possible. David et les 400 hommes attaquent l'ennemi, détruisent le camp de l'ennemi. Mais jusqu'à ce qu'il y a 400 autres jeunes gens, on puisse s'enfuir. Et un autre élément important, une autre leçon importante, on nous dit que David récupérera tout. Et les femmes, les enfants, les petits, les gros bétails. récupère tout ce que l'ennemi t'a pris. Tout ce que l'ennemi a volé, récupère. Si c'est ta famille, récupère. Si c'est ton époux, récupère. Si ce temps l'épouse, récupère. Si ce temps tes enfants, récupère. Des biens matériels, récupère. Les finances, récupère. Tout ce que l'ennemi t'a volé, Dieu te donne la capacité de pouvoir le récupérer. Il a dit poursuis, tu rattraperas et tu reprendras. Tu reprendras. Tu reprendras. Les enfants qui sont dans des choses bizarres, tu as la capacité de les récupérer, de parler à des situations et de le récupérer, d'appeler tes enfants de le récupérer. Tout ce qui a été volé, tout ce qui a été perdu, tu as la capacité de le récupérer, d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Dieu nous donne ce pouvoir. Dieu nous donne ce pouvoir. Dieu nous donne ce mandat de récupérer, de récupérer. Parce que quand l'ennemi lui vient, il détruit son vergogne. Il n'hésite pas. Alors nous aussi, lorsque on a l'occasion de récupérer, récupère tout ce qui est à toi. prend tout ce qui est à toi. Ne va pas de main molle. Va avec une main agile et forte. Récupère ce qui est à toi. David récupère le verset 21 nous dit. David, arrivant auprès de 200 hommes qui, trop fatigués pour le suivre, avaient été laissés au Bésor. ils sortirent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux, leur demanda comment ils allaient. Tous les hommes mauvais, soulignez bien, tous les hommes mauvais, les hommes sans morale, soulignez, parmi ceux qui étaient allés avec David, dire, « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, rien ne leur sera donné du butin que nous avons repris. » Sinon à chacun sa femme et ses fils qui les emmenèrent et s'en allèrent. Mais David dit N'agissez pas ainsi, mes frères, avec ce que le Seigneur nous a donné, car il nous a gardé et il nous a livré la troupe qui était venue contre nous. Qui donc vous écouterait dans cette affaire La part de celui qui est descendu au combat et la part de celui qui est resté près du matériel doit être la même ensemble. Ils partageront. Voyez, les hommes de mauvais cœur, sans morale, disent à David nous avons combattu nous les 400. Au péril de nos vies, nous avons trois à partager le butin. Les 200 qui sont restés, ils n'ont pas droit au butin. Ils ne peuvent récupérer, récupérer que leurs femmes, leurs enfants et leurs biens, leurs cheptels, leurs biens propres, rien d'autre. Parce qu'on nous dit, ils étaient des hommes mauvais et sans morale mais david leur fait comprendre vous vous ne saviez pas nous les 400 nous sommes montés combattre mais les 200 là qui sont restés ils sont restés pour garder le matériel ils ne savaient pas que david avait mis une stratégie vous voyez, face à l'ennemi développons de stratégie nous qui sommes au combat au front. Il y en a d'autres qui ne sont pas au front, mais qui jouent également un rôle. À chacun sa place dans le combat. Chacun son rôle dans le combat. Il y en a qui sont en première ligne, il y en a qui sont en deuxième ligne, il y en a qui sont à l'arrière, qui viendront après. La Bible dit... Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Dieu n'a pas envoyé directement Jésus. Il a commencé par Moïse. Il a pris Abraham. Il a pris Joseph. Il a pris David. Il a pris différents hommes, des archétypes de Christ, jusqu'à ce que le meilleur du ciel est venu, Jésus de Nazareth. Dieu a des stratégies. Développons également des stratégies. Et David dit, la suite du verset. David a commencé à partager les biens, non seulement à tous, mais aussi au prince de Judas, si vous lisez la suite. Voyez-vous, dans ce combat, une réalité importante, un secret important, c'est de garder un cœur bon. De garder un cœur bon. Parce que lorsque tout est détruit, tout, tout est fini, c'est quelque part un peu normal d'avoir un cœur lourd, un cœur amer, surtout si on peut mettre un visage sur son malheur. Il est quelque part normal de développer la colère, la rancune, la haine, la méchanceté vis-à-vis -vis de la personne qui peut être à l'origine de son malheur. Mais David, on nous dit, il garde un bon cœur. Un bon cœur. Gardez un bon cœur. La Bible dit ton cœur plus que toute autre chose parce que de lui viennent les sources de la vie lorsque le cœur devient méchant rancunier, la vie divine ne va plus couler les sources divines ne vont plus couler, ça va bloquer l'onction du Saint-Esprit et dans le combat contre l'ennemi, nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit la Bible dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve L'Esprit du Seigneur le mettra en déroute. Il y a un, un, un personnage que Satan redoute par-dessus tout. Les démons redoutent par-dessus tout. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Garde un cœur bon afin que l'onction puisse continuer à couler. Que l'onction puisse continuer à couler. Que l'onction puisse continuer à couler. Voilà bien aimés du Seigneur. Nous nous arrêtons ici. Nous allons faire deux prières. Le premier sujet de prière, nous allons demander si nous avons des personnes qu'on peut qualifier des sources de nos malheurs et ça développé en nous de mauvais sentiments. Nous allons refuser ces mauvais sentiments. Demander Seigneur, ôte ces mauvais sentiments de mon cœur, ôte la rancune ôte la colère, ôte ça de mon cœur, parce que je veux avoir un bon cœur pour que les sources de la vie coulent. Amen. Nous allons crier trois fois Jésus est Seigneur et prier. Une de trois, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Rebosata kerado site. Reboshi kerebosata, Père a gardé un cœur bon, a gardé un cœur bon, a gardé un cœur bon, a un cœur bon, a gardé un cœur bon, a gardé un cœur bon, a gardé un cœur bon, a gardé un cœur bon, a un cœur bon, a garder un cœur bon, a garder un cœur bon. Rico Coria, sata a garder un cœur bon. sata ribosata, brique do siete Gloria, riba bababa, bré do siete, brique riba babosata, brique do siete, rico do sata, ribasiete Gloria, ribasita namasa, sita, bré do coria. Brekedo sitara baika mere dosite rebaikarya rebo satakorodo sita guérève deuxième sujet de prière nous demandons l'onction du Saint-Esprit l'onction du Saint-Esprit prions pour l'onction mere dosita rekodosotokoria l'onction du Saint-Esprit ribasa coria, l'onction du Saint-Esprit rebo satakoria ribosite ribababa brekedo sata remplis-nous Ripa Santa Ribe Sete Levai Caria, Ripa Papa, Mira no Ripa Santa Merci pour l'onction. Maintenant que l'onction est là, va récupère, récupère ce que l'ennemi a pris. Déclare, récupère, prions bien-aimés. Riba Koria, Ribo Je récupère les âmes. Au nom de Jésus. Je récupère les âmes. Au nom de Jésus. Je récupère les âmes. Au nom de Jésus. Je récupère les âmes. Au nom de Jésus. Je récupère les âmes. Au nom de Jésus. Je réconosata. Bricados. Je récupère la bonne santé au nom de Jésus. Je récupère la guérison au nom de Jésus. Je récupère un corps parfait au nom de Jésus. Je récupère la force au nom de Jésus. Je récupère le courage au nom de Jésus. Je récupère le sel au nom de Jésus. Le sel pour ta maison. Le sel pour l'église. Le sel pour le ministère. Le mais pour la paix, je récupère cela au nom de Jésus Ribasata Coria, Rebosata, Reconosato, Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, Marodosite Rebaikaria, Meredosita Rebaïcara, Oh Seigneur, oh Seigneur Garde-moi Oh Seigneur Fidèle à toi Garde-moi Oh Seigneur Fidèle à toi J'ai appris à remporter Des victoires à gagner Oh Seigneur Garde-moi, fidèle à toi, fidèle à toi, garde-moi, ô oh Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô oh Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à porter des victoires à gagner. Ô oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Seigneur, je te bénis Père pour cette rencontre de ce vendredi de culte. Merci pour ce que tu as allumé en nous comme feu nouveau. Merci pour ce que nous avons récupéré. Le zèle que l'ennemi a volé. Le feu que l'ennemi a volé. L'amour que l'ennemi a volé. La bonté que l'ennemi a volée, la passion que l'ennemi a volée, l'anxiété que l'ennemi a volée. Oh Dieu, les familles que l'ennemi a volées, les armes que l'ennemi a volées, les butins matériels, financiers, autres que l'ennemi a volés. Merci Seigneur, parce que ce soir, nous avons récupéré des choses extraordinaires. Merci Seigneur. Merci pour ton peuple, merci pour ton Église qui était au front en présentiel et ce en distanciel également en arrière. Tous ensemble comme un corps, nous avons ainsi prié. Amen, Amen, Amen, Amen. Voilà, bien aimés du Seigneur, nous sommes arrivés à notre temps de dix offrande. offrandes. On va faire passer le cordonneur de l'Église et chanter le chant qui dit « I'm serving the God of Miracles, I know... Yes, I know... I'm serving the God of Miracles, I know... Yes, I, yes I know... I'm serving the God of Miracles, I know... Yes, I know... I'm serving the God of Miracles...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 « I'm serving the miracles, yes, I know. » Seigneur, merci. Parce que Tziklag, c'est l'œuvre de ton miracle. David avait 400 hommes qui a battu les âmes malécites pour tout récupérer. Seigneur, c'est l'œuvre de ton miracle, de ta main puissante. Seigneur, aujourd'hui, encore ce soir... Nous croyons que tu as fait des miracles. Et au moment de la présentation des dîmes et des offrandes au oh Dieu, tu fais encore des miracles. Merci pour les églises de cieux qui sont ouvertes. Merci pour des, des bénédictions, des contrats de travail à durée indéterminée. Merci pour des bébés miracles. Merci pour des guérisons des corps. Merci pour des guérisons de couples malades.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 Allons dans la paix du Seigneur, demeurons dans la paix du Seigneur. Amen Voilà, bien aimés nous sommes arrivés à la fin de notre programme du vendredi. Nous allons nous retrouver à notre culte dominical ce dimanche à partir de 9h30 en présentiel. On peut contenir jusqu'à 200 personnes. On est autorisé à recevoir jusqu'à 200 personnes en présentiel, sans compter les enfants de moins de 12 ans. Bien entendu, masqués en respectant les mesures de distanciation et gel et autres. Voilà, vous êtes les bienvenus. Et vous qui êtes également connectés, nous allons nous retrouver le dimanche via nos différentes plateformes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Passez un excellent week-end et soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux dans le Seigneur. Amen. Bonne soirée à tout le monde. Dada animal, da, dada, dada, oh merci Seigneur.